tu veux poursuivre ton agresseur. Tu as un besoin de poursuivre ton agresseur, et pour ça, il faut que tu sois tendu. C'est pour ça que tu as un réflexe automatique au niveau corporel de, euh, de tension, de contraction, euh, comme si tu étais, euh, si étais en train de courir à 100 mètres. En fait, le, euh, ce que ça me dit réellement derrière, c'est que tu as envie de devenir la prédatrice et non plus la proie. Voilà ce qui est cristallisé à un niveau... Euh, à un niveau plus ou moins inconscient, qu'est-ce qui a créé ce, ce besoin de devenir le, la prédatrice C'est un, un vœu de fierté. Un vœu de fierté, fierté. qu'est-ce que ça veut dire pour, pour toi et ton expérience De retrouver la reconnaissance que tu as perdue suite à cette agression. De retrouver le regard plein de vie, plein d'entrain, plein de, euh, de francs parler qui caractérise qui tu es. Et en fait, ce que tu as vécu, c'était nécessaire. Pourquoi Parce que ça t'a permis de te décaler d'un modèle que tu avais au fond et qui demandait à être changé. Sauf que le modèle étant bien ancré, il y avait, il il avait besoin d'une... Alors il y avait besoin d'une expérience, pu une, une expérience puissante, forte, pour pouvoir, toi, te décaler du modèle initial dans lequel tu t'identifiais et tu te confondais. Donc en fait, tu étais dans une, euh, dans une tendance à, être, à perdre ton identité au sein de ce fonctionnement. Et pourquoi tu perdais ton identité en tout cas, ou plutôt, pourquoi est-ce que tu perdais ton, ton identité D'où ça vient Pourquoi tu avais t cette tendance-là Parce que ça résonne, je suis dans un cadre chaleureux et familial. Donc, c'est pour ça que tu te morfondais là-dedans, j'ai envie de dire. C'est pour ça que ça résonne, je me morfonds là-dedans, parce que j'en ai besoin, parce que c'est ça mon repère. Et donc, tu as eu besoin d'une expérience qui te décale de ton repère de manière... Assez violente pour pouvoir toi te rendre compte que ce repère n'est plus bon pour toi. Et donc, je retourne à ce réflexe de, euh, à ce réflexe de survie. Voilà ce que c'est cette contraction. Tu rejoues la scène quelque part. Si je veux voir un peu plus profond en profondeur dans ta structure, tu rejoues une scène, en fait tu essaies d'échapper à la scène de manière physique comme si tu, tu, tu remettais la même, la même vidéo encore et encore et encore pour voir quels sont les détails qui, pourraient, qui auraient pu t'échapper et qui pourraient t'aider maintenant dans ton évolution. Donc maintenant que j'ai l'information, euh, quelles ressources, qu'est-ce que tu essayes de résoudre en fait À travers cette expérience, je me contracte et ça engendre des douleurs. Alors la ressource c'est... Ah, tu veux reconnecter à la lignée féminine euh, de ta famille. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, Tu as envie de faire. Ah, d'accord. Tu as envie de faire autre chose que ce que tu fais maintenant. Tu as envie d'envisager envi... des possibilités autres dans ta vie. Tu as envie de pouvoir te sentir libre d'aller à droite ou à gauche, ou d'aller de... à reculons, ou de courir en avant. Euh... Chez toi, les moyens que tu as pour atteindre tes buts sont limités et limitants. Pourquoi Parce que cadre familial. Pourquoi Parce que enfermement dans, une, dans un archétype de petite fille qui ne choisit pas ses, euh, ses moyens de transport, qui ne choisit pas par quels moyens elle va arriver à ses buts. Est-ce que tu vas prendre le bateau Est-ce que tu vas prendre la voiture Est-ce que tu vas aller à pied, en vélo, en trottinette, en scooter, à la nage, etc., etc. Tu restes dans un cadre qui, en même temps... En fait, tu restes dans... dans... Tu restes dans... Alors, ce qui te fait, ce qui te fait réellement contracter, ce n'est pas l'agression, c'est la restriction de ton cadre familial, des règles familiales euh, que... auxquelles tu accordes du crédit encore maintenant. Voilà comment je pourrais euh, te remettre ça dans le bon ordre, en fait. Pour... Euh, pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire Si je renvoie l'information dans le groupe, on est encore sur une, liste, sur une, sur une notion de règle de règles établie par nos pères. Ça veut dire que nos pères, nos aînés, hommes comme femmes, ne sont pas les salauds de l'histoire. Ça nous, ça nous démange dans le fond d'être la victime, d'être les victimes, d'être ceux et celles Pouvons dire non, c'est pas nous, on n'était pas là, donc c'est pas de notre faute. Et du coup, on se place comme ça automatiquement, visiblement ce soir. Toutes les personnes qui sont sur le chat, qui sont en train de regarder maintenant, on, on vibre tous vraiment comme ça. C'est viennent nous aider et on prend excuse de leur présence, de leurs actions passées. Pour justifier notre faiblesse de maintenant. Et voilà pourquoi, en n'acceptant en pas nos faiblesses, on, on rejette aussi notre force. Parce que force et faiblesse sont les deux faces d'une même pièce. Donc, voilà à peu près ce que je pourrais dire pour euh, pour tout le groupe. Parce que nos aînés ne sont pas une excuse. Si je vais un peu plus dans le général, pour euh, élargir un peu le propos, il s'agit de notre pouvoir de création. Euh, nous sommes les maîtres de nos destins. alors ce qui est prioritaire de dire pour tout le monde c'est que nous sommes les maîtres de notre destin le destin qu'est-ce que c'est c'est chaque action, chaque habitude que vous créez dans votre vie, chaque jour définisse votre destinée du lendemain définisse votre destinée euh, à vie et la destinée peut être changée à chaque instant et en fait vous vous recréez vous recréez votre chemin de vie à chaque instant et ça c'est de, de notre responsabilité à tous et à toutes